Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel effet, un tour de cartes, un effet qui nous vient de Christian Dr... Grasse, et il s'appelle Icarus, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la démonstration. Pour réaliser cet effet, on a besoin uniquement d'un jeu de cartes, rien de plus, Des cartes de... un jeu de 52 cartes, une carte est choisie par un spectateur, très bien, et cette carte va être déchiré, alors regardez bien, voilà, hop, comme ceci, d'accord, le spectateur tend ses deux mains et on lui dépose les cartes dans ses mains, bien, pour la suite des opérations, c'est très simple, on demande au spectateur de nous redonner une partie de, de sa carte, donc la plus grande, d'accord, et regardez bien, je vais prendre ce morceau-là, ce morceau-là et le petit, et simplement, regardez bien, et simplement en jetant les deux morceaux sur le tapis, instantanément, je ne sais pas si vous avez remarqué, et bien la carte est revenue. Incroyable non Bien évidemment tout le jeu peut être examiné. Voilà, c'était Icarus. J'espère que cet effet vous a plu. S'il vous a plu, et eh bien, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao les amis